Les gars, on va au canigou euh, mes couilles, ok Vas-y, on dit ça. Ah, vas-y, c'est ah, lui On va où euh, Bah, les canigou, je sais pas ce que c'est. <rire> vas-y, bon, moi je vais C'est où le canigou euh, chaud Quoi La bouffe pour la bouffe les chiens là <rire> Pourquoi on me de Canigou les gars C'est euh... pas vous qui avez dit au Canigou C'est qui Canigou <rire> <rire> Ah ouais. Un mort Oh okay. Qu -quoi okay, okay. Qu -quoi Attends, attends, quoi J'en ai eu qu'un, là, les gars Oh, le vol eh ben... que je viens de me prendre C'est incroyable Oh, le mange-merde, phare J'ai tout mis. Gomme-moi les couilles, enculé. Ouais, c'est... Ah. Ouais, là, là, là vous, eh, vous l'avez super bien eu, la frappe. Bien joué. Non, non, non. Tombe, hein non, non, non. Oh non, non. On va crever. En fait, il y a deux équipes. Il y a deux équipes. Allez, vas-y, je vais les exploser. C'est qui le meilleur joueur de votre équipe, les gars? Euh... On est tous égaux. Ouais. Vous êtes tous égaux vous dites Ouais. Je vous fais un petit pari. Vous aimez les paris C'est quoi le... Vas-y vas-y vas-y. Vas vas ok les gars. Je vais faire plus de kills que vous tous réunis. Normal. Vas-y. Vas <rire> tu vas pas trop pense Normal Après... Et... Moi sécurité. je... Bah on joue pas beaucoup à Call Of Duty. Ah ouais Crac. Mais tu sais quoi Je vais faire deux fois plus de kills que vous tous réunis. Eh <rire> bah vas-y. Ah <rire> Il euh, Vas y Vas-y, faut qu'on Je... le colle ouais. à la fin et qu'on lui carotte tout dès qu'il est. Tout le caresse. Je vais hurler, les gars, si ça se passe. <rire> oh, ouais, un arme en bas. Il juste là. Oh ah Je suis en train d'essayer de les trouver, les méchants. Mais t'as des armes de fou aussi. Ouais, une MP5 de base. Eh, bien, tu fais double kill, euh, mais avec mes armes. <rire> un peu des challenge quand même. Bah poulet, t'inquiète pas, qu'il y a du challenge, il y a déjà de faire deux fois plus d'équipes que trois mecs. <rire> ah non, il y en a sûrement Ouh, là, c'est pas des potes là. Oh il y en a qui est ils sont trois. Non, Et encore un. Encore un, j'ai essayé de te couvrir au max, mais tes potes, sont pas venus. Ouais, Je sais même pas pourquoi j'ai essayé de te sauver, j'aurais dû te laisser crever comme une merde. Ah, non, non, non, non. Mais si, parce que tes deux salopes de potes, elles viennent pas aider. <rire> Rat Ra il, il est bloqué, accroupi avec sa manette de merde dans l'angle. <rire> Chocho, tu fais quoi, là T'as la gastro, sale bâtard <rire> oh, <non>. <rire> <rire> Ah derrière toi, derrière toi, il y en a qui dessus Les gars, sachez qu'ils campent, ils campent tous à l'intérieur avec une clé mort devant chaque porte. Vas-y, bah, dès que tu je spawns, j'achète. Je, ah, oh, ils ont pas de shoot en plus, mais non. Non, mais ils sont nuls, gros. Hein. La ah, ouais, non, mais le deck me tuer là, ça. La bison, ça. Ah, louche. Euh, ré... euh, Cours, cours, Fart. Ouais. suis mort, je suis mort. Ah, non, cours! Ah, mais c'était une frappe, ça me dire! Mais espèce de connard, si je te laisse courir, tu crois que c'est pourquoi? Ouais, <rire> ah, mais je sais pas, t'avais pas, pas pris l'intonation en mode c'était une frappe de précision, du coup je suis resté! Ah, je lui ai tes pieds! Ah, ai de... Sac à merde! T'as bientôt fini, leur tu vas nous aider? <rire> ah, le, le croisement chelou entre Manodou et Alain Bernard, on a besoin de toi. Oh c'est Frérot, je suis mort 25 fois par les mêmes Non mais il faut que t'arrêtes de mourir, vide. VIDE T'avais 22 000 balles, on compte sur toi pour un putain de colis, arrête de crever espèce de connard Je suis dans le feu de l'action là. Dans le feu de l'action t'as deux kills, arrête-toi <rire> Apparemment, bah, il m'a euh, repéré. C'est ce ce plutôt logique. Voilà, voilà. C'est eux. C'est mes clients. C'est mes clients. Je un putain de pute avec son style bout là. Ils sont ignobles. T'es grossier et chaud. Non. Ah, ah ouais. j'ai des vraies armes là, par contre. Ça y est. Sur moi les gars, sur moi, sur moi, une balle, une balle T'inquiète, t'inquiète, je vais faire un peu d'erreur. Hop là C'est plaisir frère. Rien de vrai, je ne mourrai plus jamais. Ah, il Ah, il fonce, bien Je vais aller exploser ce bâtard de flipper, je déteste les dauphins. Un sur moi qui a tout craque. Alors qu'est-ce qu'on a là On a un shotgun, on a une ISO, des smokes, de la plaque. Hop, on est bien. Ah, ah, cette pute. Ah ouais, ça change tout. Que, quoi, tu, tu, tu, tu, tu fais quoi là Tu fais un. Il est où Ah, est Oh non, il y en avait encore un Il est où J'en sais rien gros, c'est kill Patrick ah, bah qui a... il nageait en ah. sous-marin mais avec un couteau. Ah lui, il avait, il avait tout prévu Patrick. Ah. Bon. Bon, au final, j'ai autant de kills que vous, les gars. J'espère que vous êtes impressionné. Ah, bah. <rire> C'est C'est qui Oh, le capitaine de l'équipe. Vas-y, quitte avec le groupe. Allez, direct, quitte avec le groupe. Quitte C'est qui le capitaine C'est oh, chaud. C'est chaud. chaud, chaud, ah, chaud. chaud. Ouais.